C'est reparti pour le Festival OA. On est encore en direct. Et donc, euh, j'accueille un nouvel artiste. Euh, comme on vous dit tout à chaque fois, OA, c'est pluridisciplinaire. Et donc, euh, bah, je te laisse te présenter, je te laisse nous expliquer ce que tu fais, sachant que tu es venu nous voir. Parce ouais. qu'il y a un autre artiste qui a dit Bon, oh, va aller voir, ils ont l'air cool. Voilà. Exactement. Ouais. <rire> bon, bah, déjà, fin, salut. Euh, merci pour l'invite. Et euh, donc, moi, c'est Derek Vernon. Je, je suis un artiste qui est venu sur OA. Euh, euh, pareil, multidis multidisciplinaire, à euh, moi tout seul, je fais un peu de tout, euh, je vais. beaucoup de rétubes, enfin euh, voilà quoi. du coup beaucoup de rétube, des tableaux plus classiques on va dire, euh, de, du street art, enfin voilà quoi. du coup c'est un peu, un peu large, un peu vague mais voilà <rire> Je peux pas vraiment en dire plus. Alors, moi j'avais regardé euh, ce que faisaient les différents artistes, comme hein, ouais. je faisais tout à l'heure il y a des trucs j'ai pas mon délire et ah, j'aime beaucoup autour le futur j'ai même la montre tu vois je suis un fou et, ah ouais, euh, pas fait gaffe, ouais. carrément <rire> et euh, du coup j'avais vu euh, que tu avais fait une Delorean De euh, un tableau et tout moi, ouais. c'est des trucs qui, qui m'attirent en mode geek à l'ancienne, ouais, ouais. vintage. <rire> voilà. C'est quoi, ouais. quoi tes, tes inspirations euh, premières, en fait euh, ouais, bah, Alors, ça, ça, fin, ça change euh, souvent, parce que bon, enfin euh, voilà quoi. des inspirations, forcément, on en a plein. Mais euh, la, pour moi, la pop culture, Donc, euh, le, on va dire l'univers geek, euh, c'est un truc qui me parle aussi euh, beaucoup. Enfin, que ce soit sur d'autres tableaux. Euh, avec, euh, du coup, il y avait la Dolorean, mais il y avait aussi le tableau inspiré de, de Pokémon, enfin du jeu vidéo ouais. directement. Il y a beaucoup de tableaux que j'ai pas pu... Euh, euh, pas pu emmener, mais enfin, euh, c'était beaucoup d'inspirations jeux vidéo, certains films euh, qui font partie de tout ça. Donc, euh, d'une part, il y a cette inspiration-là qui est très très présente, mais il y a aussi euh, l'inspiration street art, euh, des inspirations euh, après beaucoup plus euh, vagues, des inspirations mythologiques, des inspirations euh, presque religieuses à des moments euh, sur certains tableaux. C'est pour ça, c'est vraiment très, très vague C'est selon ton humeur en fait Ouais, un peu ça, ouais. C'est pas figé, et... c'est... Euh... Ah ouais, non, moi j'aime pas, quoi. Enfin, je peux pas faire tout le temps la même chose, euh, 10 heures d'affilée, il faut que ça change tout le temps, quoi. Faut que ça change. Alors, en tant qu'artiste, euh, peinture, mais tu, tu, tu c'était plusieurs disciplines. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, je ferais essentiellement euh, peinture, forcément. Mais euh, du coup, euh, comme je le disais, je fonctionne à la récupération, je jette rien. Donc, ouais. euh, que ce soit mes outils euh, quand ils sont vides, donc les bombes de peinture, les Posca vides, les, peint les pinceaux qui sont, euh, qui sont usés, bah, je, je vais tout garder pour ouais. essayer d'en refaire quelque chose euh, plus tard. Donc là, par exemple, il y avait des, des bombes de peinture vide que je, je, vais, je vais redécorer dessus pour faire des bibelots, euh, oui, des fûts de bière. Euh, oui, tu pas fait un triptyque de bombes de peinture sur le truc Ou c'est pas toi je euh, sais plus. Alors si, oui, sur le sur le site. Là, je n'ai pas pu l'emmener parce que je l'ai vendu. Du coup, euh, ouais, il est plus là, Mais oui, un assemblage de bombes. Euh, chez moi, je pas emporté, je l'ai pas apporté, mais j'avais fait une grande lampe avec euh, tout plein de bombes, euh, okay, collées ouais. entre elles. Euh, donc, ouais, et puis bah, du coup, là, sur le festival, là, c'est aussi les fûts lampes euh, avec des fûts de bière vides qui sont ouais. particulés, qui sont prêts à partir à la poubelle. Moi, j'en fais j'en fais des lampes à chaque fois. fais des lampes. Voilà, cool. <rire> Alors, euh, du coup, en tant qu'artiste, tu exposes souvent Tu, euh, tu oui. vends, du coup, a priori Ouais, un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est, enfin, moi, euh, donc de base, je suis pas de la région. Je suis, euh, suis d'Amiens. Okay. Donc, euh, voilà, plus dans la Somme. Euh, après, bon, voilà, c'est pour ça que je suis là. C'est que je, je m'étends un petit peu. Euh, on va dire que faire de la route, ça me fait pas peur. Et oui, exposer, c'est arrivé quelques fois. Euh, faut que ce soit sur Paris, sur Amiens même. Euh, euh, dans des plus, petits, euh, des plus petites villes, euh, comme euh, crépier en valois si on a des connaissent. Et euh, puis bah, là, actuellement, j'expose même euh, dans un petit, euh, un petit patelin à côté d'Amiens, euh, qui s'appelle Moreuil, voilà, si jamais ça intéresse des gens. <rire> ok, donc c'est ton boulot à plein temps Ouais. Vraiment, ouais ouais, ouais, okay. ouais, ouais ouais, Donc là, tu arrives à en vivre en tant qu'artiste, ça va te faire plaisir. Il y a eu des mois très compliqués, avec oui. le Covid, avec euh, tout ça, où là, ça a été même extrêmement compliqué, parce que j'ai eu beaucoup de trucs qui se sont annulés. C'est ouais. de, de souvenir que je dis, j'avais eu à peu près 7 événements qui s'étaient annulés, euh, donc à peu près 4 expos, euh, puis bah les. les trucs c'est que ça pouvait pas vraiment se relancer. Donc là ça a été des mois euh, assez hard. Ouais. Et euh, puis bah là ces derniers temps, des mois plutôt cool, euh, vraiment où euh, bah des ventes, des expos, des. Enfin ça bouge bien, du coup là ça fait plaisir. Donc à voir pour la suite, mais ouais. Pour l'instant de là à dire que, que j'ai envie, ça fait 2-3 euh, mois où, euh, où voilà c'est bien, mais bon. On va dire que je me rappelle toujours d'avant et on va, on va rien lâcher. Quoi. Alors, justement, j'entends ça. Nous, on fait une Nouvelle TV ouais. euh, donc on, euh, et qui parle souvent aux jeunes. Voilà, c'est géré par des jeunes. Toi, quel conseil tu peux donner peut-être à un jeune Quel déclic, euh, toi, tu as fait te lancer dans cette aventure-là ben, Je pense euh, très honnêtement, la, fin, les passions, il ne faut pas les laisser, faut pas laisser tomber. Parce que moi, la peinture, tout ça, c'est un truc euh, depuis tout petit. Je dessine, euh, j'aime bien créer des choses. Euh, c'est vraiment, voilà, il faut, faut se laisser aller. Donc ça, d'une part c'est une chose, faut pas laisser tomber les, les passions en disant bah ça ne sert à rien, c'est enfin pas vrai, ça servira toujours. Euh, ça pas ouais. pure, purement personnel, même si c'est pas de là, en devenir pro, mais si il euh, y a un, vraiment une ambition de devenir pro, enfin euh, le, le vrai conseil c'est putain lâchez rien quoi. Ouais. <rire> Ça ouais. va être dur, ça va être vraiment dur, il va, okay. va falloir avoir de la volonté quoi. Mais bon après oui voilà c'est. Il faut rien lâcher, il faut, faut se battre pour ce qu'on aime et puis puis tenter quoi. Pas avoir de regret en se disant bah j'ai pas essayé et puis bah du coup ça n'a jamais marché parce que t'as ouais. jamais essayé, alors que si au moins t'essayes et que ça marche pas, bah au moins tu peux avoir le mérite de dire que t'as essayé. Oui. Et, euh... Puis, Vous me de dire que ça marche pas encore une fois c'est tout est relatif ce que ça dépend. si ça marche pas au bout de deux mois bon bah c'est une chose si ça marche euh, si ça se trouve ça marchait dans dix ans puis bah pourquoi pas quoi ouais, ouais, ouais complètement bon, ça c'est faut ouais. lâcher rien <rire> alors on peut te suivre comment on retrouve tes tes œuvres euh, bah écoute directement sur les sur les réseaux j'ai pas encore de site euh, de site internet donc sur les réseaux euh, essentiellement Facebook et Instagram là où je suis le plus présent oh, ok euh, donc sur Facebook direct vers nous tout simplement ok et euh, sur Instagram, c'est euh, Derek Vernou, art avec euh, des tirets du 8 euh, tout en minuscule. Ouais, non, si on tape Derek Vernou, très normalement très simple, on trouve euh, rapidement. Ouais, ok. C'est simple. Et, bah, du coup, je vous invite à me suivre, ça fait toujours plaisir. Ah, ouais, ça fait mais on, sortir, on ça va sûrement le faire, carrément, c'est <rire> clair. C'est clair, c'est clair. Et en tant que. Bon, quand on est sur un festival, on regarde forcément les autres artistes, les musiciens, etc. Ouais. Toi, c'était quoi peut-être le groupe que tu que as préféré ou que tu aimerais ah, voir euh, par la euh, suite ah ouais, enfin le groupe que j'ai préféré Nagmarons, euh, qui... ah, ça je, je suis depuis un moment oui et après ces ouais. ils font presque ouais. partie de la pop culture aussi bientôt ah, euh, mais... clairement <rire> ouais, ouais, presque ouais. Ah, ouais, ça forcément bah voilà c'est peut-être pas très original mais bon non, euh, non, je suis bien euh... content et puis même surpris de les voir euh, parce que c'est la première de de, Hoa, de ce festival là puis je m'attendais pas à ce que ça touche des des artistes qui Selon moi, il était quand même bien bien connu. Ouais, ouais, ouais, Du coup, si. ça fait vachement plaisir. Puis le concert était top. Donc oui, euh, ouais, il y a une belle énergie sur ce concert-là. Ouais, ouais, C'était ouais. vraiment chouette. Ils ont assuré. Du coup, belle surprise. Et <rire> puis voilà, quoi. gros tif. Super. Merci Derek de nous Merci avoir accordé 5 minutes. Allez le voir, Derek nous et, euh, et donc, suivez-le. Si ses œuvres ah, vous plaisent, bah, contactez-le. Voilà, et puis n'hésitez euh, pas. Je réponds vite en plus. <rire> bon, bah, c'est cool. Merci à toi de nous avoir accordé 2 minutes. Merci à vous. Salut. <rire>